Bonjour à tous, aujourd'hui on va mettre en forme ce ficus ginseng. Alors ce ficus, je le présente déjà dans cette vidéo. Comment je gère la culture de mes ficus C'est un ficus ginseng. Je l'ai acheté en jardinerie. C'était un tout petit pot. En fait, c'était un espèce de petit seau. Il y avait un tronc et deux, trois feuilles. J'ai pas la photo du jour de l'achat, mais je l'avais acheté en été 2017. On peut voir quelques photos sur l'évolution. On voit qu'il a énormément poussé, il a beaucoup tigé, il a produit beaucoup de racines aériennes grâce au fait que je l'ai cultivé pendant la période chaude dans une serre avec beaucoup d'humidité. Ça a permis de faire tiger énormément et de produire beaucoup de racines aériennes sur le tronc. Ce qui fait que la base a vraiment évolué et s'est beaucoup complexifiée grâce à toutes les différentes racines qui s'entremêlent. Ça fait une base qui est plutôt intéressante là on est en juin euh, c'est vraiment la période chaude en ce moment à bordeaux donc euh, il était en intérieur je l'ai remis en serre euh, courant mai et il s'est remis à pousser dans la serre et d'ailleurs on voit qu'il reproduit encore des, des racines aériennes bon là comme on est dans l'appartement pour faire l'atelier elles vont sécher mais quand je le remettrai dans la serre euh, elles vont repartir euh, ou il y en aura d'autres qui vont se créer donc là le travail aujourd'hui c'est de mettre en forme le ficus donc il y aura de la taille et de la ligature pour faire la ligature euh, ce qui est bien avec les ficus c'est qu'on peut les effeuiller pendant la période chaude. Il y a deux avantages, un ça permet de, de mieux voir la structure quand on va ligaturer on va juste travailler sur les branches et le deuxième avantage c'est que pendant la période de pouce il va reproduire euh, des feuilles et elles seront plus petites donc pour ça j'ai besoin de quatre outils pour la coupe une paire de ciseaux et une pince euh, concave oblique et pour la ligature euh, la pince à couper le fil et éventuellement la pince algine pour pouvoir finir la pose sur les, les bouts des branches alors on aura aussi besoin d'un pulvérisateur avec de l'eau à l'intérieur et ça va permettre en fait de le maintenir humide donc là ce que je peux faire c'est pour éviter que les racines aériennes qui poussent en ce moment sèchent, euh, je peux continuer à l'arroser un peu pour essayer de maintenir une certaine humidité Et quand on va effeuiller et tailler, euh, il va y avoir de la sève blanche qui va couler et le fait de pulvériser de l'eau euh, dessus, ça va permettre de stopper l'écoulement Et évidemment pour la ligature, du fil d'aluminium euh, Donc là j'ai du 1, 1.5, 2 et 2.5 mm en diamètre donc je pense que ça va suffire au niveau des diamètres, on verra s'il y a besoin de plus gros. D'ailleurs pour le choix du diamètre de fil par rapport aux branches, je vous invite à regarder ma vidéo sur la ligature. Donc la première étape ça va être les feuillages. On va se rapprocher et je vous montre comment je fais. Donc il y a deux manières de le faire. Soit on prend la feuille entre nos doigts et on va utiliser une paire de ciseaux pour couper ici. Donc on coupe pas au ras en fait, on laisse la base du bourgeon pour que ça puisse repousser. Donc là on peut voir qu'on a le fameux liquide blanc. Donc c'est du latex en fait. Donc là ça coule et si on pulvérise, ça permet de stopper l'écoulement. L'autre méthode c'est de couper les feuilles à la main donc en fait on maintient la branche et vous voyez que les feuilles en fait poussent vers le haut. Nous on va tenir la feuille et on va tirer vers le bas. Et là ça s'enlève tout de suite. Donc maintenant on fait les feuillages sur l'ensemble de l'arbre et moi ce que je vais faire c'est que je vais garder euh, des feuilles au bout. Euh, c'est les nouvelles feuilles en fait, les nouvelles pousses. Euh, celles ci je vais les garder après on verra de toute façon avec la taille on va finir par raccourcir toutes les branches donc c'est parti on effeuille l'ensemble de l'arbre je me suis pris une petite bassine hein, pour mettre les feuilles pour ne pas en mettre partout terminé donc euh, on avait feuillé l'ensemble de l'arbre au bout j'ai laissé soit un bourgeon terminal soit un bourgeon avec une petite feuille en développement de toute façon avec la taille elles vont sûrement partir donc là maintenant on va passer à la ligature de l'arbre donc déjà on va faire une sélection de branches on va pas ligaturer toutes les branches euh, en sachant qu'il y a des branches qui vont partir je vais essayer de faire une sélection de branches de ce que je vais garder pour le pour la forme finale de l'arbre donc là déjà il faut trouver la, la face avant donc euh, on va tourner autour de l'arbre et on va essayer de trouver euh, la face avant la, la plus adaptée pour, le, pour cet arbre. Donc là moi j'aime bien ici parce qu'on a une surface, euh, une surface lisse, une base euh, assez grosse et on voit une racine aérienne par derrière euh, qui revient un peu vers l'avant, ça peut être intéressant de prendre cette base. Euh, D'autant plus que là, la ligne de tronc euh, arrive ici, on va pouvoir ligaturer pour euh, ramener la tête euh, vers l'avant. L'inconvénient c'est que l'arbre en fait part un peu vers l'arrière et il y a une coupe ici qu'on voit euh, du coup en face avant. Et de l'autre côté, c'est une face un peu, plus, euh, un peu plus amusante parce que du coup il y a beaucoup de racines aériennes. On les voit partout, et, elles s'entremêlent dans tous les sens. Ça, ça dépend des goûts, on voit quand même cette énorme racine ici, on voit d'autres racines aériennes. Ici c'est un peu plus classique. Et puis les racines aériennes sont plus distraites, ici on les a euh, en plein devant nous, donc c'est à voir. Bon après réflexion, je trouve que cette face est plus intéressante. En plus on voit les racines aériennes sur, euh, sur différents plans, là, le premier plan, le plan sur le tronc, et puis là, là en arrière-plan. Euh, je, euh, je trouve ça assez sympa, ça donne beaucoup de profondeur à l'arbre, parce que là c'est vraiment trop en fait. Là, là, la racine vient directement devant, devant nous, et ce mouvement là, de, de, de virage ici, là, et je trouve que ça n'est pas super naturel donc je préfère le mettre en arrière-plan on voit la racine à l'arrière, mais on ne voit pas le, le petit mouvement que j'aime ai, pas trop. D'autant plus que la tête euh, a été ligaturée plutôt vers l'avant, donc ça va être un peu plus simple de ramener euh, le feuillage vers l'avant. Au niveau des branches à garder, donc euh, bien entendu on garde, on garde cette branche. Hein. Euh, cette branche à l'arrière, on va pouvoir la garder aussi. Je vais me séparer euh, des racines aériennes qui, qui sont trop fines. Où là par exemple celle-ci elle sort de la forme du tronc, elle part vraiment sur la droite, donc euh, ça sert à rien et puis euh, celle-ci est trop fine et puis en plus elle passe, devant le, elle passe devant la racine donc on va commencer le nettoyage des branches je vais commencer du bas et je vais remonter au fur et à mesure euh, vers le haut donc là cette branche là elle est bien je vais la ligaturer et la mettre en, en branche de profondeur elle est très bien placée donc là on est d'accord c'est la première branche avec euh, son prolongement sur ces, deux, euh, sur ces deux tiges par contre on voit qu'elle est alimentée à la fois par le tronc et à la fois par euh, cette racine aérienne et du coup ici bah, c'est deux fois plus gros Ici. Donc ce que je vais faire, c'est me séparer de cette racine aérienne. En plus ça fait un effet béquille, je, je, je trouve que c'est pas super. Alors je le fais au ras. Alors pour le moment je vais pas la, je vais pas la déterrer, hein. je vais la couper au ras. Et comme ça, ça nous laisse la liberté pour cette branche, Là, on va vraiment bien pouvoir la placer à cet endroit là. Ensuite on a cette, cette branche ici, qui vient tout de suite vers l'avant. Donc celle-ci, je vais la supprimer aussi. Alors après ici, on a le prolongement de la ligne de tronc et ici on a aussi une, une branche assez importante, le problème c'est qu'on ne va pas pouvoir la, la ligaturer pour la faire descendre. Elle part directement vers le haut, donc ça aussi on va devoir la supprimer. Donc là, tout ce qu'on coupe, ça peut permettre de faire des boutures de ficus, ça se fait super facilement. Vous prenez un bout de branche et puis vous, le, vous la mettez dans, dans du terreau compact et vous allez voir, ça va raciner super vite. Alors ensuite, on a une racine aérienne ici qui traverse l'arbre. Je trouve que c'est pas super joli parce que ça, ça passe vraiment devant en ligne droite, il n'y a pas de courbe. Donc celle-ci aussi, on va la supprimer. Alors au niveau des coupes, en fait, hein, on peut les rogner au maximum hein, pour vraiment suivre le, la ligne de tronc. Là, c'est pareil, cette coupe-là, je vais la, la rogner au maximum pour que ça puisse recyclatiser. Donc là, je tombe sur du bois mort. Hein, on le voit avec la couleur, c'est marron. On pourra mettre du mastic hein, si on veut, mais c'est vrai que le ficus, euh, j'ai pas eu beaucoup de soucis dès que je faisais des grosses coupes, mais j'en mettrai quand même au cas où. Donc là on a une seconde branche à cet endroit là, en plus il euh, y a une petite ramification, donc je vais, je vais la garder en espérant que les bourgeons puissent bien reprendre. Euh, c'est pareil, là je vais utiliser la petite paire de ciseaux, il y a des petites racines aériennes qui n'ont pas, euh, pas pu se développer jusqu'au bout, donc ça je vais supprimer. Là c'est pareil, hein, cette racine aérienne, je vais la supprimer. donc première branche, branche de profondeur on a une petite branche à droite à l'arrière on va pouvoir utiliser cette petite branche donc on va supprimer ce qui, ce qui va vers l'avant du coup voilà donc ensuite on continue sur la ligne de tronc donc là je vais monter un peu la caméra voilà donc on remonte un peu maintenant on voit cette, cette branche ici qui est au même niveau que la première branche donc ça aussi on n'en a pas forcément besoin en plus on va pas pouvoir forcément la, la ligaturer pour la faire descendre ça va faire un peu bizarre donc on va la supprimer aussi voilà ces deux branches on les garde pour l'arrière celle-ci on va la garder mais par contre on va la raccourcir euh, énormément par contre je vais garder un peu de longueur pour pouvoir ligaturer et je vais la tailler ensuite donc celle là je la garde ensuite on en a une toute petite nouvelle là, qui pousse pour l'instant on peut la garder ça pose pas de soucis cette branche là on peut s'en servir de deux manières soit on s'en sert comme euh, autre branche à l'arrière soit on continue la ligne de tronc avec cette branche, et du coup on supprime euh, cette partie-là. Donc moi je vais la garder hein, pour avoir un arbre un peu plus haut. On va continuer la ligne de tronc ici, et, et là sur cette ligne de tronc, on a beaucoup de petites branches qu'on va pouvoir abaisser, et euh, ça va nous permettre de former la tête. Vous voyez la tige hein, va jus jusqu'à là. On a fini la sélection de branches, maintenant on va passer à la ligature. La ligature est maintenant terminée, on va passer maintenant à la mise en forme. Donc C'est parti Pour l'instant je garde les longueurs pour faire la mise en forme et ensuite je retaillerai pour délimiter la, la taille du bonsaï. Donc là j'ai fait la première branche, on passe à la branche arrière. Pour la branche arrière j'aime bien me mettre en face. Donc, je fais des mouvements et je regarde à l'arrière ce que ça donne. Donc Maintenant qu'on a imprimé le mouvement à chaque branche, on va tailler les longueurs pour euh, définir la forme et les limitations de, de la taille du bonsaï. Donc là on a une première branche qu'on va limiter ici, donc là il y a une ramification à 1, 2 et 3. Je vais couper à cet endroit là et je fais la même chose sur cette branche. Voilà, Comme ça on a un premier plateau qui va pouvoir se, se densifier. Ensuite derrière les longueurs sont bonnes, là c'est pareil, on va passer maintenant aux grosses branches. Donc là il faut vraiment les limiter parce qu'elles sont beaucoup plus grosses que celles du bas. Celles du bas il va falloir laisser tiger, et celles du haut il va falloir un peu plus tailler. Ça va permettre aussi de densifier, donc comme ça on aura une tête un peu plus garnie. Donc là pour cette branche c'est pareil, on va pas aller plus loin qu'ici. En fait il faut vraiment imaginer la, la forme finale, hein. c'est-à-dire vraiment le, le contour de l'arbre. Donc tout ce qui dépasse, il va falloir le, le retirer. Là c'est pareil, il faut que ce soit un peu plus court que cette branche-là. Donc on va couper à ce niveau-là. Voilà. Ensuite on remonte sur la tête. Donc euh, ici, on va être un peu plus court qu'ici. Donc on va légèrement remonter et couper à cet endroit-là. Donc ici c'est pareil, on coupe Hop. Derrière c'est bon Sur le côté, là il faut couper Pareil, plus court On repositionne un peu les, les branches hein, en fonction des, des coupes alors après, c'est une branche qui se situe dans un, dans un creux. Alors j'hésite à, à la retirer. Après, il y a cette branche-là qui est juste à côté, qui, qui peut la remplacer, donc euh... je, je vais la raccourcir. Donc celle-ci, je la raccourcis. Voilà. Alors là, vous voyez, on a deux, deux possibilités en fait. Soit on fait un arbre qui s'arrête ici, on a un petit show-in. Soit on continue un peu plus haut avec un étage ici mais là il va falloir qu'il beaucoup de branches qui se créent autour de cette ligne parce que pour l'instant elle est c'est une branche simple. Au niveau de la première branche de la tête, là il va falloir raccourcir très court à ce niveau-là, voilà et puis ce qu'on remarque comme c'est un style, j'essaie de faire un style moyogi. On essaye de, de, de faire des courbes tout le long du tronc, mais qui s'accélèrent. Donc là, on a vraiment une courbe très très lente. Là, ça commence à s'accélérer et c'est pareil. Au final, on a des, des courbes de plus en plus resserrées. Alors, il y a juste un endroit où c'est un peu mou. Je vais essayer d'accentuer. Il faut vraiment que quand on regarde de profil, la tête aille vers l'avant. Donc, euh, on peut incliner comme ça. Voilà donc la mise en forme de cet arbre est terminée. J'espère que ça vous aura plu, c'est une deuxième mise en forme. Il y avait une première mise en forme qui avait été faite sur le tronc à ce niveau-là. Euh, ça avait été coupé ici, là ça s'est redéveloppé, euh, ça a beaucoup tigé, ça a permis de faire grossir les diamètres des troncs. Maintenant il va repartir en culture, donc là on est en pleine saison de pousse, juin, juillet, juillet, août, ce sera en serre avec beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, de l'engrais et euh, normalement ça va se recouvrir. Ce qui est bien c'est que les feuillages vont permettre de refaire des feuilles plus petites parce que vous avez vu qu'elles étaient très grosses et ça devrait permettre de, de densifier le tout parce que pour l'instant on avait vraiment que des tiges avec des grosses feuilles Maintenant ce que j'aimerais c'est continuer à faire grossir les branches principales mais aussi travailler sur la ramification Là, Sur ce premier plateau c'est intéressant parce qu'on a, euh, a plusieurs ramifications ça commence à devenir intéressant mais sur les autres, on a vraiment des tiges simples, donc il va falloir que ça se densifie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura donné envie de mettre en forme vos ficus chez vous. C'est pas quelque chose de très compliqué, et puis ça permet vraiment de, de changer le, le bonsaï. Hein. Moi quand je le voyais, je, je voyais un tronc avec beaucoup de tiges. Maintenant, je commence à voir que potentiellement, j'aurai un bonsaï intéressant dans plusieurs années. Donc, euh, Les mises en forme, c'est indispensable et ça permet de, de faire avancer l'arbre. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï.